Je ne serai jamais pirate Je m'appelle Pauline de La Provoté, je suis la dessinatrice de Trésor. Alors Trésor, c'est un projet tout d'abord que Jean-Baptiste a créé. Au tout début, c'était censé être un scénario de film, film jeunesse, d'aventure, à la croisée entre les Goonies et Peter Pan. Mais rapidement, il s'est rendu compte que ce n'était pas réalisable en film, que le budget était trop grand s'il voulait être fidèle à sa vision. Et donc, il a décidé de tout remanier pour faire un scénario de bande dessinée puis un peu plus tard, il m'a trouvé sur les réseaux sociaux, sur Instagram, il m'a proposé de travailler là-dessus. J'ai eu le scénario, j'ai adoré. Et Ensuite, Charlotte, notre coloriste, est arrivée sur le projet. et L'équipage est couplé. <rire> ce qu'on fait au tout début, c'est que Jean-Baptiste m'envoie un script. Et à partir de ça, je fais des très très petits dessins pour chaque page. Sans détailler ce qu'il y aura dans les cases, on voit comment seront agencées les pages. Et une fois qu'on a validé ça, moi, je me mets sur, sur mon ordinateur, sur Photoshop, et je fais ce qu'on appelle le storyboard. Et une fois que tout ça est validé, je passe à l'ancrage. Et ensuite, j'envoie tout à Charlotte. On est tout le temps, que ce soit sur Instagram ou Pinterest, où on enregistre plein d'images spécifiques. C'est très utile parce que j'ai des tableaux spécifiques pour trésors, par exemple pour les décors du tome 2, pour les nouveaux looks des personnages ou ce genre de choses. Est-ce que ça doit être chez Dupuis C'est difficile de choisir un seul auteur déjà. C'est euh, Lou de Julien Niel. Après chez Dupuis, les sœurs grémillées, les nombrils, ça j'ai dévoré, j'adore le dessin qui est super efficace, super expressif, super épuré. Et puis forcément le de Arthur Depin. Magnifique. Adoré le dernier. <rire> Mon carnet, que j'ai pas emmené ici. Enfin mes carnets, parce que j'ai toujours avec moi un carnet de dessin. Que je sors parfois dans le train, parfois je ne sors pas pendant des mois, mais c'est un truc que je trimballe avec moi depuis des années. J'ai un placard rempli de carnets depuis 2015 peut-être. Je pense que c'est ça mon plus grand trésor. Un truc que je garde précieusement, qui prend de la place chez moi, mais que je jetterai jamais. <rire> où est-ce que vous avez trouvé tout ça Ah C'est bon, j'ai une paire. C'est pas la bonne boucle d'oreille. C'est une paire <rire> C'est pas du tout le coup. Oui, ça, c'est bon. Je triche pas. De toute façon, vous voyez pas. Donc. Oh De l'argent. Ok, la bague. Je pensais qu'il y aurait un piège. De l'argent. Je m'en doutais un peu. C'est une vraie Pas du tout. Alors ça c'est trop marrant. En fait je pense que je vais tout ramener à mon petit frère, il va adorer. Un autre très beau bijou. Décidément tu connais bien mes goûts. Hein oh, c'est des pièces en chocolat Ok ça c'est trop bien. Merci, merci beaucoup. Vous savez que je vais tout manger pendant le tome 2. Mais elle est vraiment géniale cette bouée. Pratiquement exactement celle qu'il y a dans la BD. C'est parfait, je suis complètement prête pour cet été là. Mais tu sais que tout ça vraiment je vais ramener, je vais tout mettre dans la boîte. Même les trucs qu'il y avait dans les... Et je pense que je ramènerai tout en dédicace et les enfants vont trop kiffer.